Je suis très heureuse que Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement de Lyon, soit candidate, comme moi, pour les législatives 2017, des 11 et 18 juin prochains. Nous allons pouvoir en parler tous ensemble, puisque nous serons, elle et moi, présentes en meeting à Lyon, jeudi prochain, euh, à 19h. Donc venez nombreux, c'est le moment de parler collectif citoyen, démocratie, non cumul, enfin toutes les valeurs qui nous définissent et que nous apprécions et que nous défendrons pour 2017. Merci.